Bonjour à tous. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Hein? La semaine passée, j'étais à Mont-Tremblant. Hein? Alors, euh, ça a été une grosse journée, ça, aller-retour. Surtout que quand je suis revenu, ça a pris 4h30. Hein? Euh, je ne sais pas s'il y en a qui reviennent du Nord le dimanche, là, mais euh, on était par choc par choc. C'était une grosse journée, n'est-ce hein, pas? Alors euh, ce matin quel privilège apporter la parole? Et moi j'ai un privilège je l'enseigne presque chaque semaine parce que je suis euh, souvent sur la route et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous concerne, Ben, c'est à dire que ça vous concerne par conséquent parce que' on va parler de la responsabilité des anciens à votre égard. Donc comment est-ce que dans le fond, on reconnaît euh, des bons bergers, des bergers, des anciens qui s'occupent d'une église. Il euh, y a des critères que la Bible nous donne, euh, puis on doit évaluer ce que la Bible dit, puis on regarde euh, ce qu'il y a dans l'église, puis il y a des fois il faut changer d'église. <rire> puis euh, d'autres fois, il faut encourager les bergers, parce qu'on trouve qu'ils font euh, un travail euh, conforme à la volonté de Dieu, puis on veut les encourager. C'est tellement merveilleux pour des anciens d'être encouragés par l'Église, plus que d'être critiqués. Euh, J'en sais quelque chose, hein? j'ai été pasteur plusieurs années à Mascouche, puis euh, les, les, les encouragements me donnent des ailes, la critique euh, euh, macable. Hein? Et, et j'ai de la misère de trouver ma joie dans le Seigneur, Priscilla. <rire> Ça vient pas tout seul. C'est un miracle. C'est Dieu qui fait ça. On est, ça ne vient pas de nous-mêmes. Alors, c'est une grande responsabilité que Dieu a aux anciens de l'Église. Un grand sujet de joie, un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. On a déjà un peu survolé ce sujet-là lorsque on étudiait ensemble Jean chapitre 10, où on avait le modèle parfait du berger. Alors, aucune comparaison possible... On peut faire un bon job, mais le bon berger c'est Jésus. Puis, euh, puis parfois c'est un petit peu euh, triste parce qu'on s'attache plus au petit berger qu'au grand berger. Attachez-vous au grand berger. Nous, dans le fond, là, on devrait être juste des reflets pour vous conduire vers Jésus, puis de voir que Jésus, le bon berger, lui, il se trompe jamais. Hein? Nous, on peut faire des gaffes, on peut dire des niaiseries. Moi, je parle beaucoup. Puis la Bible dit celui qui parle beaucoup manque pas d'occasion de pécher. Fait que vous avez idée, hein? c'est ma job de parler, puis euh, là, ça se peut, je vais dire des niaiseries. Jésus, jamais dit des niaiseries. Jésus, jamais il coupe un morceau qu'il faut enlever et qu'il ne devrait pas couper. Hein? Les chirurgiens, des fois, ils peuvent se tromper. Jamais Jésus. Quand il travaille dans nos vies, il travaille d'une manière parfaite. Alors, aujourd'hui, on va le voir plus en détail, bien qu'on le survolé un peu dans Jean chapitre 10. Quand j'ai fait mes études, j'ai lu un, un bon livre. Ça s'appelle euh, Shepherds After My Own Heart. C'est le professeur de ma classe qui a écrit ce livre-là, et euh, c'était vraiment intéressant de lire ce livre parce que il nous explique que euh, une des métaphores qu'on retrouve d'un couvercle à l'autre dans la Bible, c'est la métaphore d'un berger avec ses brebis. La métaphore et là, c'est associé particulièrement à Dieu. Mais c'est aussi associé à ceux qui prennent soin du peuple de Dieu et les brebis au peuple de Dieu. Hein? Un de mes frères me dit, moi je me pose ça quand vous appelez l'Église les, les brebis. T'sais? Il dit, si vous êtes, ça fait insignifiant. Ben, on l'est. <rire> Désolé, là. Comment? On voit les brebis, quand... ce n'est pas pour rien que Dieu utilise cette image-là. Donc, on le voit euh, au travers de la Bible, cette image-là qui revient, mais euh, c'est toujours pour nous pointer encore une fois vers Dieu. C'est que oui, presque chaque livre de la Bible parle des, des bergers puis des brebis, mais c'est surtout en rapport avec Dieu pour nous faire découvrir comment est-ce que Dieu est un berger extraordinaire. C'est ça le but, pourquoi on le retrouve si souvent. Et non seulement ça, mais toujours selon la, mon professeur, il dit que ce modèle parfait de berger devient la référence pour les serviteurs qui doivent prendre soin du troupeau. Parce que justement, son livre, hein, il dit ici, « Dieu cherche des bergers selon son propre cœur. » Donc, les bergers, les leaders, doivent ressembler à Dieu. <rire> Imaginez la commande, là <rire> Mais c'est la référence, c'est le modèle à suivre. Mais c'est pas juste le modèle à suivre pour les bergers. Hein? Nous, on doit être les imitateurs de Christ. Donc, on a tous cette responsabilité-là, mais particulièrement les bergers. Et j'ai déjà partagé ça avec vous dernièrement, que quand on utilise le nom de Dieu pour abuser le peuple de Dieu, selon moi, c'est la pire des péchés qui peut exister dans ce monde parce qu'on utilise le nom de Dieu. C'est pour ça que la responsabilité sur les bergers est lourde. Elle est lourde si on les laisse sur nos épaules. Hein? Quelqu'un disait, on ne met pas les fardeaux sur nos épaules, on les met sur notre cœur. Mais de temps en temps, on les met sur nos épaules. On est humain, puis on se pense même des fois à les bergers. Non, c'est Jésus le bon berger, puis on ne doit pas l'oublier. Donc, Dieu est un berger et son peuple et son troupeau. Comme berger, Dieu dirige, corrige, pourvoit, prend soin, réprimande et guérit. C'est un peu les mêmes tâches qui accompagnent les bergers dans l'Église. Dieu cherche des leaders qui vont agir comme Dieu. Maintenant, c'est quoi un berger? C'est sûr que, encore une fois, on l'a vu ensemble dans Jean chapitre 10, mais rapidement... Pour nous, qui est du 21e siècle, je ne sais pas si vous connaissez des bergers dans votre entourage, mais c'est plutôt rare. Hein? Donc, ça ne nous dit pas grand-chose de ce que c'est comme responsabilité, mais pour le peuple de cette époque-là, ça disait beaucoup. Ça, on savait ce que ça l'impliquait de prendre soin d'un troupeau de brebis. Ils il côtoyaient régulièrement des gens qui étaient bergers avec leur troupeau. Et la Bible utilise souvent cette image-là pour faire référence à la relation du berger avec les, le, son troupeau, ses brebis. Une, dans toutes les professions qui existaient à cette époque-là, celle du berger avec ses, son troupeau là, est très particulière. Ils devaient être souvent ensemble. Ils devaient, le berger devait continuellement veiller sur les brebis, et on va le voir dans un instant pourquoi. Le, donc, il devait surveiller, il devait vérifier s'il y en a une qui était égarée, il devait vérifier s'il y en a une autre qui était malade, il devait les surveiller des prédateurs, il devait les conduire vers les sources d'eau. C'était un métier qui était exigeant et qui demandait de marcher beaucoup pour conduire les brebis dans des nouveaux pâturages. Et parfois, on voit ça au travers le... Le roi David, le berger devait se battre contre les lions, contre les ours, contre les panthères. Imaginez, il fallait que tu y tiennes à ton troupeau pour être prête à, à braver ces prédateurs-là. C'est pour ça même, on va le voir dans quelques instants, Jésus fait référence qu'il y a des mauvais bergers puis des bons bergers. Parce que les bons bergers se sont en souci des brebis. Ils sont prêts à se battre avec les prédateurs pour sauver, arracher de leur gueule les brebis. Mais quand on parle de berger, on parle de brebis. Et les brebis, bien, c'est aussi une bête très particulière. Dieu, la pré, Dieu présente à plusieurs, reprises, à plusieurs reprises le peuple de Dieu comme les brebis, comme le troupeau de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, c'est pas nécessairement un compliment. Par exemple, comparativement aux autres animaux, il semble que les brebis sont incapables de trouver leur chemin vers l'enclos si elles se sont trop éloignées. C'est pour ça qu'on a la parabole de la brebis perdue, parce qu'elles se perdent facilement. Elles se perdent facilement si elles parce qu'elles n'ont pas un bon sens de l'orientation. Et si elles sont perdues, elles sont encore moins capables de trouver leur nourriture et l'eau par elles-mêmes. C'est pas donné aux brebis. Et on, et c'est ce, ça et encore, lorsqu'il a vu la foule, Jésus, dans Matthieu 9, il a dit qu'il a été ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme des brebis languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est comme ça que Jésus nous voit. C'est comme ça aussi que Jésus voit les bergers, les anciens. Nous aussi, on fait partie du troupeau. En plus, les brebis n'ont aucun moyen de défense devant les prédateurs. Elles ne mordent même pas. Lorsqu'elles en peur, qu'est-ce qu'elles font? Elles se blottissent les unes contre les autres. Un meilleur snack <rire> pour les prédateurs. Apparemment, elles n'ont pas, pas non plus euh, le sens de discerner de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Les moutons ne savent pas faire la différence entre l'avoine, le foin, la luzerne et les mauvaises herbes mortelles. Autrement dit, les brebis ont absolument besoin d'un berger. C'est la volonté de Dieu qu'on ait dans l'Église des bergers qui se soucient des brebis. On peut ainsi trouver beaucoup d'analogies entre l'Église et le métier de berger. Et ce n'est pas sans raison que cette responsabilité-là fait partie des dons spirituels et que les anciens sont exhortés à prendre soin des brebis comme des bergers. Alors, je vous invite à tourner avec moi un passage qui parle en particulier des responsabilités des leaders dans l'Église. Regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Hein, oui, Jean-Pierre m'a précédé, là, parce que c'est un classique. Mais un classique qui est tellement bon. Dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4, nous dit, Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Pèsez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Beau passage. Donc, cette exhortation, parce que c'est le moins, ici « exhortation » dans ma version, mais pour d'autres, il y a d'autres, ça fait référence ici à un encouragement que Pierre donne. On pense qu'il a donné cet encouragement-là autour des années 65-66 après Jésus-Christ. Et il, il adresse cette exhortation-là à des chrétiens qui souffrent. Il s'adresse à, à des chrétiens qui vivent à Rome et qui vivent l'une des plus grandes persécutions que l'Église n'a jamais connues auparavant. Si, si vous vous souvenez un peu de l'histoire, euh, Néron, l'empereur le, Néron, avait fait brûler la ville. Quatorze quartiers de la ville avaient passé au feu. C'était dans un délire de folie qu'il a décidé, pour le simple plaisir de voir un, un méga-feu euh, sur la ville, mais ce qui s'est produit, c'est que ils ont cherché le coupable et au lieu de se tourner vers Néron, ils se sont tournés vers l'Église. Et c'est pour ça que l'Église est devenue si persécutée à cette époque-là. Déjà, ils étaient persécutés, mais ils étaient la cible parfaite. À douze reprises, Pierre fait référence à la souffrance. Et s'il y a un temps où les gens ont besoin d'héberger, c'est quand on souffre. Des gens qui vont nous accompagner dans la souffrance. Peut-être que pour nous, ce n'est pas une méga persécution comme les, les chrétiens de cette époque-là, mais il y a toujours de la souffrance qui est associée au monde dans lequel on vit. Toujours de la souffrance. Denise écoutait un prédicateur l'autre jour, puis il mentionnait que vous avez une maladie, vous êtes rejeté, vous avez euh, de la souffrance, Ben, il n'y a rien d'anormal. Ça fait partie du monde dans lequel on vit. Scott Peck écrit le livre « Le chemin moins fréquenté », il disait que il commence première ligne de son livre, « La vie est difficile. » Alors, tu, tu tu viens de naître on te donne des tapes et fesses, tu sais, ça part mal. C'est comme ça le monde dans lequel on vit et c'est pour ça qu'on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris si on a le cancer, on ne doit pas être surpris si on vit des difficultés, c'est le monde dans lequel on vit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné un peuple, Dieu a donné une famille, Dieu a donné des gens qui placent autour de nous pour nous accompagner dans la souffrance. Parfois, c'en est un qui souffre et parfois, c'est l'autre qui souffre. Mais les bergers sont là en particulier, sont sensibles à la souffrance. Ils ont, si vous êtes un vrai berger, vous avez un sens de l'abnégation qui est très élevé. L'abnégation, c'est l'idée de s'oublier soi-même pour prendre soin des autres. Et ça, ça va être un de mes grands défis parce que l'année prochaine, je devrais aller à la semi-retraite. Et là, mon épouse, elle dit, je ne crois pas que tu vas être à la, la semi-retraite. <rire> Toi non plus. Non. Encourage-moi un peu. <rire> <rire> Et parce que c'est sûr que quand je vois de la souffrance, ben, je m'oublie. On connaît ça. Hein, Yann, on la côtoie. Mais parce que c'est ça, on se soucie des gens, puis heureusement, c'était comme ça dans ma vie, parce que je pourrais vous raconter un des tests que j'ai passé, puis qui mentionnait là, les caractéristiques de mon tempérament, puis moi, j'avais le tempérament parfait pour euh, devenir un dictateur. Puis ce qui a sauvé que je ne suis pas devenu un dictateur, c'est mon sens élevé de la compassion. Merci Seigneur, parce que euh, j'ai payé une traite à ma femme dans ma vie... Euh, les bousculer, pas physiquement, les bousculer, mais la compassion, c'est ça qui... Quand je mon épouse pleurer, je perdais tous mes moyens. Je ne veux pas ça. Alors, j'ai travaillé ma vie par compassion pour mon épouse, pour mes enfants. Je disais ça un jour à mes enfants, je prêchais, puis je disais que j'étais un homme colérique et mes enfants disaient, je me souviens pas de ça, papa. Heureusement. Ça fait longtemps. Un vieux Louis. Alors, les bergers, doivent avoir cette qualité-là, d'aimer les gens et d'être sensibles à la souffrance qui sont autour d'eux. Pierre s'adresse aux anciens. Le mot « ancien » est au pluriel. Et ça, c'est important parce que, on a, dans nos traditions, on a tendance à avoir des, un homme qui dirige l'Église. Puis des fois, c'est vrai qu'il y en a qui sortent plus que d'autres. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il dirige ensemble une pluralité d'anciens. Une expression qu'on utilise, une collégialité d'anciens. On a besoin des autres. Je parlais avec mon épouse dans l'auto en m'en venant, puis je parlais comment est-ce que nous, les trois anciens, ici en l'Église, on est très différents. Et c'est bon, mais ça a des... Parce qu'on est très différents, il faut s'ajuster... Mais la, les différences sont les compléments. C'est pas un désavantage, c'est un avantage. Alors Dieu veut qu'on dirige en équipe. C'est pour ça qu'on met l'accent ici. On parle des anciens. Et dans la Bible, les, les différents titres qui sont utilisés, comme évêque, pasteur, ancien, font référence aux mêmes aux mêmes personnes. On n'a pas le temps de les voir, mais il y a des passages dans lesquels Paul y parle un exemple dans euh, Acte chapitre 20, il, fait, il utilise les trois expressions, évêque, pasteur ou ancien, puis il parle aux mêmes personnes. Et notre compréhension qu'on a de cela, c'est que ça fait juste référence des fois à, aux dimensions des rôles qu'on a dans l'Église. Parfois, on surveille, tantôt c'est de la sagesse, tantôt c'est nourrir, Donc, mais c'est les mêmes personnes. C'est toutes des tâches que les anciens doivent accomplir. Et lorsqu'on regarde les qualifications pour un ancien, encore là, on n'a pas le, le temps des étudier, mais on, on va voir que la majorité de ces qualifications-là font référence à des qualifications relationnelles. Un ancien est en relation. Un ancien est en bonne relation. Bonne relation dans sa famille. Bonne relation avec son épouse bonne relation avec son entourage, avec les gens avec qui il travaille, qui ont un beau témoignage, c'est ça se reflète dans des bonnes relations. Un ancien qui a des mauvaises relations, ce n'est pas une bonne chose. Et je comprends même pas qui est ancien. Oh, pas là. Et là, justement, avant de commencer l'étude du passage, l'apôtre Pierre, il dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens. Voici l'encouragement, comme je le mentionnais. Dans ma version à moi, c'est euh, ⁇ recommande aux anciens ⁇ C'est toute l'idée ici d'un encouragement, puis le même mot qui est utilisé, il est utilisé pour le Saint-Esprit, celui qui se place à côté d'eux. Donc, ici, l'exhortation, c'est on se place à côté de quelqu'un pour l'encourager. Et ce qui est vraiment touchant dans ce passage-là, c'est que l'apôtre Pierre dit, euh, il dit « moi ancien comme eux ». Il se présente pas comme un super apôtre. Il se présente pas comme quelqu'un qui est en autorité sur eux. Il se présente à eux comme quelqu'un qui partage la même responsabilité qu'eux puis de ici de quoi qu'ils parlent. En s'identifiant avec eux, il leur dit aussi en même temps :« Je vous comprends. Je cite :« Quelle est votre responsabilité ?» Alors, on va regarder ensemble ce matin trois aspects. Du, de ce texte qui nous parle des responsabilités de l'Ancien. Et pour parler de la première section, pour nous parler de euh, les responsabilités du berger, j'invite Marc-André qui va venir partager avec vous cette section-là. Et Marc-André, pourquoi il partage cette section-là? C'est parce que je le trouve bien meilleur que moi. Et euh, non, c'est qu'on euh, croit à la formation dans l'Église, on ne devient pas un bon enseignant tout seul. Ça vient que la pratique et on reconnaît dans Marc-André ses qualités spirituelles. Alors Marc-André, c'est ta première fois que tu enseignes vraiment. Tu as déjà partagé des choses, mais... Euh, devant l'Église, c'est la première fois. Première fois. Alors euh, Marc-André, on t'écoute. Et, euh, et je suis déjà convaincu d'avance. Est-ce que tu veux que je pita? Euh, non, je vais faire. Ok. Je vais essayer. <rire> On verra comment ça va se passer. Mais euh, oui, c'est vraiment une super introduction que Louis vient d'apporter. De, de, de, de, Puis euh, c'est un privilège pour moi de pouvoir s'adresser euh, à vous ce matin. Puis comme il disait, c'est à prendre avec, euh, avec sérieux quand même, parce que Dieu demande des, des, des choses aux bergers, aux anciens. Fait que moi, je vais me concentrer essentiellement sur euh, quatre tâches que les, les anciens euh, ils, ils pratiquent euh, comme, comme, comme berger. Je me, je me suis demandé au début euh, à quoi consiste justement le fait de paître, le fait de prendre soin de, du troupeau concrètement. Euh, parce que je me concentre vraiment sur la partie de 1 Pierre 5, 2, le, le début. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis. Euh, vite fait, je me suis, je, je me suis dit, c'est important de, de, de souligner l'importance, justement. Comme Louis en, il en a parlé, mais je voulais vous citer un passage l'importance que Dieu accorde à cette tâche. Ça dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ça, c'est dans Actes 20, 28. Les anciens ont la responsabilité de l'Église. Dieu s'est acquise l'Église par son sang, le sang de Jésus quand il est mort sur la croix. Il, il a souffert pour chacun de nous, chacune des personnes qui est sauvée ici. Il a payé de sa vie, puis c'est précieux. Dieu, il, la valeur de son fils, la vie de son fils, elle, elle est précieuse pour lui. Et. Nécessairement, la vie de chacun de nous, les racheter, on est précieux pour Dieu. Et c'est une grande responsabilité de prendre soin des rachetés de, de Dieu. Également, c'est une bonne chose d'aspirer à, à devenir ancien, même si ce n'est pas donné à tous. En 1 Timothée 3.1, Paul qui parle à Timothée, qui dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. » C'est une bonne tâche, c'est nos modèles, les bergers, et euh, on, peut, euh, on peut les imiter, surtout dans qu ce qu'ils font de, de mieux, c'est une bonne tâche. Alors, je, pour, euh, pour commencer, la première tâche que je veux, euh, je veux vous parler ce matin, c'est la tâche d'enseigner. Il euh, y a une chose qui distingue les bergers, les anciens, des diacres. C'est euh, dans 1 Timothée 3, 2, puis dans un dentiste, un œuf. Euh, Je n'ai pas les passages, mais c'est quand qu il, Paul, il parle des, des, des critères pour être un ancien. Bien, et, et, il parle, entre autres, de, euh, il parle surtout de, de la capacité d'enseigner. C'est ça qui distingue d'un diac. Il s'agit d'un travail actif, actif et non occasionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'un ancien va faire une fois de temps en temps. Ça fait partie de son quotidien. L'enseignement peut être fait... Euh, un à un, en petits groupes, en plus grands groupes, auprès des non-croyants, ça peut être fait de plein de façons différentes. En quelle occasion et comment? Eh bien, euh, depuis le, le début, depuis que, que, que Dieu a tout créé, euh, la, la foi chrétienne se, transfère, euh, se transmet par l'enseignement. Elle est enseignée à des non-croyants afin qu'ils se convertissent. La Bible est enseignée aux disciples afin qu'ils grandissent comme disciples et arrivent à la ressemblance de Christ. Dieu permet que la foi se transmette de génération en génération depuis la création du monde, puis malgré toutes les tribulations que les chrétiens ont connues, bien, ça a toujours, euh, Dieu a toujours donné la grâce que ça peut de, de persévérer. Euh, Dieu est, il est avec chacun de, de nous et euh, il a toujours pourvu à ce qu'il y ait des gens pour annoncer, pour enseigner puis pour transmettre la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on voit comment l'enseignement est une part importante dans la propagation de l'Évangile. Durant les voyages missionnaires de Paul, mais Paul y arrivait dans une ville, puis où ce qu'il allait, il allait dans le synagogue puis il présentait Jésus comme le Sauveur, comme le Messie promis. Euh, parfois, il se faisait, bien, en fait, en général, il se faisait rejeter par les juifs qui ne l'acceptaient pas, puis là, il allait vers les disciples, puis il est formé à part pour qu'il soit responsable de l'Église, puis pour qu'eux-mêmes puissent enseigner à devenir des disciples. J'aimerais vous lire Acte 19-10, où c'est ce un bel exemple, lorsque Paul a été à Éphèse, puis il y a eu un ministère vraiment incroyable à Éphèse, euh, tout le monde a entendu parler, de, parler de, de, du, du message de l'Évangile. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Ils disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans L'école d'un domaine Tyrannus. Cela durant deux ans. Cela durera deux ans. Si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs ou non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. C'est tellement merveilleux le ministère que Paul a pu avoir à ce moment-là. Il a pu enseigner. Il a pu enseigner à des Juifs, à des non-Juifs, il, il a fait des disciples à ce moment-là. Les Épites que, que Paul, que Jean et que Pierre ont écrit. Il nous montre bien l'enseignement des bergers, l'enseignement qu'eux-mêmes sont bergers. Alors, c'est bien, il nous montre bien l'enseignement qu'un berger doit avoir. L'auteur des épîtres connaît à qui il s'adresse. Il leur parle de choses concrètes afin qu'ils qu ne s'éloignent pas de la vérité. Euh, je voudrais vous parler en particulier de l'épître de, de, de Pierre, dans sa première épître. Euh, dans, euh, euh, il enseigne, euh, un peu après le passage qu'on qu voit, à, se, à décharger nos fardeaux à Jésus. C'est vraiment un bel enseignement que Pierre y fait à ce moment-là. Il, il, euh, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos, tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. » Il y aurait long à dire sur ce passage-là, mais j'aimerais juste dire que c'est tellement réconfortant de lire ça, de lire qu'on peut se décharger sur Jésus de tous nos soucis. On n'a pas apporté le poids de nos fautes. Les, on n'a pas apporté à, à, à le poids d'être transformé, de se transformer nous-mêmes, on en est incapable. Le poids de, de, de, de, des conséquences de, de, de, de nos fautes, oui, nos fautes, on va subir des conséquences, mais on n'a pas à, à, à porter un fardeau inutile sur nous. Pierre nous demande d'être humbles, de reconnaître notre besoin de Dieu. Tous nos fardeaux peuvent être abandonnés à Dieu. Car lui-même prend soin de nous, que Pierre nous dit. Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de chacun de nous. Ce qui, est, ce qui est beau dans l'enseignement de, de, de, de ces bergers, de Pierre, de Jean, de, de Paul, c'est que chacun d'eux pointe vers Jésus. Ils ne pointent pas vers eux comme le, le, le grand berger. C'est comme Louis disait, les anciens, on est, on est euh, des, berges, euh, des, des brebis, nous autres aussi. Ce qu'ils pointent vers Jésus, c'est qu'ils pointent l'enseignement vers Jésus parce que c'est lui le grand berger. C'est seulement lui qui peut nous secourir. Nous pouvons entendre la voix de Jésus au travers de, de, de, des épîtres. Jésus est venu démontrant son amour immense et il a donné sa vie pour son troupeau. L'enseignement va porter du fruit nécessairement. Et on peut se rappeler quand, que, euh, dans Acte 2, quand l'Esprit venait de descendre sur les, sur les disciples, sur les apôtres, puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Mais aussitôt, les, les apôtres et les disciples ont sorti dans la rue puis se sont mis à, à enseigner à tout le monde. Pierre s'est adressé à une foule immense, puis il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie à Dieu. C'est incroyable. Hein? Dieu avait disposé le cœur de ces 3000 personnes-là pour qu'ils deviennent disciples, puis Dieu a mis les paroles dans la bouche de Pierre. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu c'est sûr que ce n'est pas, pas tous les bergers qui ont, qui ont, la, qui ont que Dieu a mis cette œuvre magnifique de, sur leur chemin. Puis ce pas juste aux, aux bergers à, à, à évangéliser, à parler de, de l'évangile. Mais c'est merveilleux de voir les fruits que, que, que ça peut apporter. Lorsqu'un berger enseigne aussi à son troupeau, à ses brebis, il recherche leur édification, il recherche leur croissance. Le berger désire que chacune de ses brebis prenne la maturité, qu'elle ne reste pas chétive, qu'elle ne reste pas faible, mais qu'elle qu qu grandisse. Paul exprime vraiment bien son objectif lorsqu'il enseigne dans ce prochain passage. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul reconnaît sa dépendance à Dieu lorsqu'il enseigne. Il dit avec avec sa force qui agit puissamment en moi. Ce n'est pas par la, les forces du berger que le troupeau va, va prospérer, que le troupeau va être en santé. C'est par la force de Dieu. Paul le dit bien aussi, « Il désire présenter toute personne devenue adulte à Jésus. Nous ne devons pas rester sans connaissance de la vérité. Nous sommes appelés à grandir, à prendre de la maturité et de la sagesse. » L'enseignement aussi va avoir pour but de former une relève. Les épîtres de Timothée et de Tite, c'est ça que Paul il fait. Il, il, il forme une relève pastorale. Paul travaille à former d'autres ouvriers dans le ministère. On a le privilège de voir quelle relation Paul y a avec Timothée, en particulier avec Titus aussi, mais avec Timothée, ces deux épites merveilleuses. Puis il euh, y a de l'affection mutuelle, du respect. Paul désire que Timothée soit utile, il soit respecté de ses pères, plus âgés aussi, et dans la vérité, qu'il persévère dans les épreuves. Ils désirent que la parole de Dieu soit annoncée par d'autres bergers. Ainsi, les bergers cherchent dans l'Église des personnes capables de former d'autres euh, capables d'être euh, responsables de ministères, capables de, de diriger, euh, capables d'être diacres et même euh, capables de devenir bergers. Les, les, les bergers accompagnent les autres. Ils les forment dans le but qu'eux-mêmes soient capables de former d'autres. Deuxième tâche que les bergers euh, y accomplissent, ils dirigent le troupeau. Le troupeau a besoin d'être dirigé à les bonnes, dans les bonnes places pour être nourri. Puis, euh, je trouve que le psaume 23, il décrit tellement bien ça, comment que, euh, euh, Dieu dirige son troupeau là où il, il va grandir. Dieu, il sait qu ce qui est bon pour nous. Il a donné la une certaine connaissance au berger pour qu'il sache qu'est-ce qui est bon pour, pour l'Église. Et j'aimerais lire à le début du Psaume 23 en, en, en pensant justement à ça, à, à, au fait que, que, que Dieu nous dirige, que Dieu, il prend soin de nous. Psaume de David, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Juste ça, c'est tellement beau parce que... C'est quoi la conséquence que l'éternel soit mon verger? C'est « je ne manquerai de rien ». C'est la suite. Ça vient avec. Il me fait prendre du repos dans des, verres, dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Voyez comment Jésus nous conduit dans ce passage. Nous sommes son troupeau, nous le suivons. Le berger que Dieu a placé pour veiller sur son troupeau, suive Jésus et dirige le troupeau afin qu'eux aussi suivent Jésus. Les bergers accompagnent les brebis afin qu'elles s'appuient sur Jésus pour le sauver. Troisième action, prière. Il prie, de, de, de prier pour, pour le troupeau, de prier en tout temps. Acte 6. Nous, nous, nous, nous, C'est le texte qui nous parle quand que, euh, ils, ont, ils ont choisi des, des diacres. Ça devenait une évidence que les, les, les apôtres, que les, les bergers devaient se libérer de certaines tâches parce qu'ils ils, ils devaient se mettre leur énergie leur temps à la bonne place. Je vais, je vais lire ça. « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit-Saint. » Et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est drôle parce que ce passage-là, je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Puis euh, quand euh, quand Louis m'a parlé de ce passage-là, j'ai dit ben il parle, il faut se libérer pour pour, pour l'enseignement. Là, il me dit, « Ah, va, va, va voir plus loin. » que là, j'ai été libre. Là, j'ai redis, « Non, je ne je vois, vois pas où pas ce qu'il parle de la prière. » Je, je pas. Que, je, je passais par-dessus. Ça arrive des fois qu'on lit des, des passages, puis qu'on passe à côté d'une vérité. Mais j'ai passé à côté de cette vérité-là, maintes et maintes fois. Puis cette semaine, j'ai trouvé ça vraiment beau que, que de, de, de, de, de redécouvrir ça. c'est que euh, c'est que, ici, il résume les tâches bergers en deux tâches, celle d'enseigner et celle de prier. Puis, même qu'il parle de la prière avant l'enseignement, la, la prière doit être la base, le fondement de tout ministère, parce qu'on dépend de Dieu. On dé, on, on, Ce n'est pas par nos forces qu'on l'accomplit, c'est par les forces de Dieu, par sa puissance infinie. La prière doit venir avant l'enseignement, avant toute chose. Et en priant Jésus humblement, nous reconnaissons que ce n'est pas par nos forces que nous agissons. C'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. Quelle différence énorme. C'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. Nos prières sont, et, puis nos, nos, nos prières sont agréables à Dieu. C'est agréable pour Dieu d'entendre nos prières. Ce n'est pas redondant. Il aime entendre nos prières. Il aime qu'on le prie. Et puis, il nous demande de prier selon sa volonté. Euh, je, je, la quatrième euh, ac action que les, euh, que les bergers vont faire, c'est qu'ils vont protéger le troupeau, qu'ils vont protéger l'Église. Il y a des loups cruels, que la Bible dit, qui, euh, qui, qui veulent s'attaquer au troupeau, qui veulent nous détourner. Le, le mal cherche à nous détourner de la volonté de Dieu. Il cherche à nous détourner de la vérité. Les loups qu'il fait allusion dans le prochain texte, ça peut être un visiteur, ça peut être un membre aussi qui, veut détourne, qui se détourne de la vérité et qui va entraîner les autres avec lui. C'est le travail d'un berger d'être vigilant à ça, à ce qu'on reste dans la vérité. C'est le travail d'un berger d'être capable de démasquer, de rifter les, ces, ces loups, de les ramener à la vérité si c'est possible, puis de garder dans, dans la vérité les, les, les brebis qui s'égarent. Actes 20, 29 et 30. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner le disciples à leur suite. Puis ça, je pense que c'est une des choses qui doit faire le plus mal quand que ça vient de l'intérieur. Ça, ça fait mal de voir des gens s'éloigner de la vérité. Paul nous dit « Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » C'est travailler à prévenir. Paul, il, il a travaillé pendant trois ans, il les a exhortés nuit et jour, qu'il dit, à rester dans la vérité. Satan, il fait tout pour nous détourner de Dieu. Il sème le mensonge partout autour de lui. Il commence par un doute, bien souvent. Puis, euh, par ce doute-là, il s'infiltre puis il sème ses, ses, ses mensonges. Il nous éloigne de la sainte, sainte doctrine. Les bergers que Dieu a placé ont la responsabilité de veiller à ce que la vérité soit enseignée dans l'Église. Mon dernier passage. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Il faut rester à la, attaché à la Sainte, sainte Doctrine. Et euh, je vais inviter Louis à venir continuer euh, à enseigner sur euh, une autre partie, celle euh, de bien dire... Euh, ben, je vais te laisser continuer. Il <rire> bien fait ça. <rire> Merci. <rire> hein? C'est ça? Hein? Il faut... Euh, comment tu as dit ça? Préparer la relève? Ben, ce qu'on a fait ce matin, donc on peut t'appeler Timothée. <rire> Très bien. Alors euh, la deuxième section du passage, elle parle de l'attitude, de la façon dont les bergers doivent prendre soin euh, de l'Église. Parle des motivations du cœur. Et ça, c'est caché, mais mais ça se révèle aussi. Malheureusement, ça va se voir de différentes façons, mais. Et pour nous aider à comprendre euh, ces, justement, ces motivations-là, ces attitudes, il va utiliser trois contrastes différents. Trois contrastes qu'il va mettre euh, l'une à côté de l'autre. Euh, où je suis rendu, là, moi? Ah, ici. Alors, premier contraste, il parle de, ici, de diriger le troupeau non par contrainte. Autrement dit, ce n'est pas une job que tu fais. Autrement dit, si tu le fais à contre-cœur, ôte-toi de là parce que ce n'est pas ta place. Il dit ici, hein, non par contrainte. Euh, littéralement, ça veut dire par force. Fait des pas par force. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, parle de, de, de qu'ils ne doivent pas le faire euh, euh, par force ou s'ils ne veulent pas le faire. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos ordres comme devant rencontre, compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Autrement dit, je m'occupe de l'Église, mais euh, je ne suis pas obligé. Des fois, c'est ça peut aller là parce que, un exemple, quand tu as vraiment compris la souveraineté de Dieu pour ta vie, tu as compris l'appel de Dieu pour ta vie, tu sais que tu dois le faire. Mais il y a des fois, là, je l'ai fait en gémissant. J'avais le goût de faire d'autres choses dans ma vie. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Puis il dit, si vous avez des bergers qui sont dans cet état-là, ce n'est d'aucun avantage. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de s'encourager les uns les autres puis de soutenir vos anciens, parce que s'ils le font avec joie, vous êtes les premiers à bénéficier de, de, de ces bénéfices-là. Alors, faisons-le. Donc, pas le faire en gémissant, mais le faire, le faire volontairement selon Dieu selon le, le français courant le, le traduit prenez soin de, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié veillez sur lui non par obligation mais de bon cœur comme Dieu le désire donc volontairement de plein gré de plein gré je veux le faire J'aspire, c'est ça un peu que tu parlais tantôt dans Timothée chapitre 3, verset 1, aspirer à la tâche, aspirer à faire du bien, le faire volontairement, le faire selon Dieu, le faire comme Dieu le voudrait. Deuxième contraste, il nous dit ici, le, diriger l'Église, non pour un gain sordide, euh, mais qui laisse en, en fin de compte sous-entendre la même chose. Paul exhorte les anciens de le faire pas pour être payé ou pas pour la popularité. C'est sûr que au Québec, on l'a pas vraiment fait pour un gain, parce que ici, c'était pas reconnu que les ouvriers euh, étaient payés grassement. Mais il doit, c'est pas nécessairement une question d'argent. Ça peut être une question de, de notoriété. Hey, ça paraît bien. J'aimerais ça être reconnu. Tout ça, le faire pour des mauvaises motivations, mais c'est un peu la même chose. Quand il parle des, des mercenaires ici, Jésus il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Il nous dit ici que les mercenaires qui font la job juste pour être payés, elles ne se, se soucient pas quand les brebis sont en danger. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Souvenez-vous ce que les mauvais bergers, ce que Dieu disait aux mauvais bergers d'Israël. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux au pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pésaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine, vous avez tué ce, ce qui était gras et vous n'avez fait point paître les brebis. Wow. Elle est, Encore une fois, je vous disais tantôt, les, le pire péché, c'est quand on utilise le nom de Dieu. C'est ça que les leaders religieux de l'époque de, de Jésus faisaient. Ils abusaient le peuple. Ils amusaient le troupeau et c'était scandaleux. Jésus, là, vous regardez son attitude vis-à-vis -vis les pécheurs, là, il a une attitude extraordinaire, patient, compassion. Mais regardez quand il parle dur. Il parle dur à qui? Au mauvais berger d'Israël, au leader religieux de son époque. Il est sévère. Là. Et, et, et Son jugement tombe parce qu'ils utilisent les brebis au lieu de prendre soin des brebis. Le côté positif, il dit, faites-les pas, euh, un autre passage Jérémie, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains, en parlant des bergers, des mauvais bergers, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous, tous usent de tromperie. Dans le côté positif, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Littéralement, ça veut dire promptitude de cœur, c'est-à-dire avec amour. Un synonyme de générosité. L'expression pourrait être traduite par « enthousiasme »,« empressement »,« aimer l'Église »,« le faire par amour pour l'Église ». si tu ne le fais pas par amour, tu vas devenir facilement aigri et tu vas abandonner la tâche. Troisième contraste, dernier contraste, il dit... « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. » C'est vraiment une contradiction. « Non comme dominant. »« Non dominateur. »« Berger. » Ça ne peut pas l'ensemble. Un berger ne peut pas être un dominateur. C'est une offense pour Dieu. Les bergers, ils ne dominent pas le troupeau. Il dit le côté positif, mais comme étant les modèles du troupeau. L'éducation parentale se donne particulièrement par l'exemple des parents. 75 de l'éducation qu'on donne, on la donne par l'exemple. On enseigne, tu sais, ça <rire> des fois, <rire> « Hey, sac pas mon petit convaliste, tu sais, hein, <rire> Là, euh, tu ça, il ne veut pas qu'il parle mal, mais lui, il parle mal. fait que, si euh, il a appris à sacré, ça n'a pas été long. Alors, c'est vraiment par l'exemple que les bergers vont diriger sur tout le troupeau. Dans, dans Jean 10, c'est un des passages qui me fait capoter. Jésus il dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Wow! Pas comme dominant, pas tyrannisant. Non, il dit comme étant des serviteurs. Et le mot « esclave » est encore plus fort. Serviteur, mot grec, « diakonos » celui qui est utilisé pour parler des diacres dans l'Église. Mais le mot esclave, c'est doulos. Doulos, l'esclave, le, le, le serviteur, le diaconos avait certains droits, mais le doulos avait aucun droit. C'était le maître qui avait droit de vie, de mort sur l'esclave. Le, Comment on va diriger l'Église? En étant des esclaves. C'est-à-dire, prête à, à, à donner, prête à abandonner. J'ai toute une attitude du cœur qui est foudroyante. C'est pour ça que je disais, si des fois, vous regardez des églises, puis tu regardes l'église où c'est rendu, puis tout ça, tu dis, hum, « alors peut-être que ce n'est pas la bonne place d'aller, parce que des fois, j'en vois des pasteurs dominants, des pasteurs qui abusent. » Et ça, Jésus dit, « Qu'il n'en qu soit pas ainsi au milieu de vous. Car le fils de l'homme, Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il a pris ses droits et les a mis de côté pour devenir un esclave, un criminel, pour qu'on soit sauvé. C'est le modèle qu'il nous donne. Je termine avec la dernière section du passage. La récompense du berger. Parce que si... Dans un premier temps, c'est une charge qui est assez imposante. Si dans un deuxième temps, on doit le faire avec les bonnes attitudes, dans un troisième temps, il nous dit ici, Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Quand il y a responsabilité, il y a toujours privilège. S'il y a privilège, il y a responsabilité. Et là, les deux vont ensemble. Tôt ou tard, ce que ça nous dit ici, c'est que le souverain pasteur va demander des comptes. On va avoir des comptes à rendre sur la façon dont on a pris soin du troupeau de Dieu. C'est ça qu'il nous dit dans, dans Hébreu 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Quand j'ai compris ce passage-là, ça m'a profondément troublé, parce que ce que ça dit, c'est que l'impact que j'ai sur mes frères et mes sœurs, ça a un impact dans l'éternité. Le travail que je fais, si je fais une bonne job, ça va, ça va avoir un impact dans l'éternité, parce que euh, ben, premièrement, je en prêchant l'Évangile, mais pas juste ça. C'est pour ça que Jésus il parle ici, ceux qui vont scandaliser des petits qui croient en moi, vaudrait mieux qu'ils soient jetés dans la mer avec une, une meule de moulin, puis qu'ils meurent. Parce que c'est grave de scandaliser un petit qui croit en Dieu. Donc, ils veillent sur vos âmes. Et je vous le dis, ça, ça nous tourmente des fois. On voit des conditions spirituelles de des frères et des sœurs. On a célébré les, les funérailles de notre frère Gérald Dubé, pour ceux qui l'ont connu il y a deux semaines, puis ce frère-là, il avait un problème, il luttait avec la boisson. Et il y a eu un moment donné dans sa vie, un moment où il a dérapé, où il a retombé dans son problème de boisson. Et vous dire les larmes qui sont sorties de mon cœur, c'est un frère avec qui je priais tous les jours, deux fois par semaine, on priait ensemble, on priait l'un pour l'autre. Et de le voir déraper comme ça, j'ai été foudroyé. Et merci Seigneur qui s'est repenti, qui s'est rattrapé et qui a bien terminé sa course. Mais c'est pour vous dire que ça nous met en peine. On est sensible à la souffrance de nos frères, de nos sœurs. Il dit la même chose, Jacques. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a, que, il y a eu quelques années, je pense que ça doit faire 15 ans, 10-15 ans, j'étais dans une conférence, puis euh, on était ensemble avec Denise, une conférence de couple, puis été, on a rencontré un conseil. On a, on a parlé, on a livré nos cœurs où on était. Et moi, je me suis partagé, comment je trouvais ça lourd être pasteur? J'étais fatigué. Puis, je me souviens, on a prié ensemble, tous les trois. Puis le conseiller a demandé à Dieu, « Donne une image à Louis de ce qu'il vit. » Puis je m'en souviens, j'ai vu l'image que Jésus m'avait prise sur ses épaules. Vous savez, l'image qu'on voit des fois des bergers qui m'a... Puis ce que ça disait, c'est que moi aussi je je je ne suis pas juste un berger, puis, puis Jésus prend soin de moi. Je ne porte pas ça tout seul, c'est lui qui me porte et qui prend soin de moi. Alors, on est un berger extraordinaire, puis c'est celui-là qu'on veut élever, mais c'est son exemple qu'on veut suivre. Puis tout ce qu'on vient de voir ensemble, on peut le faire les uns à l'égard des autres. Parce qu'on ne peut prendre soin de ce que Dieu place autour de nous. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce livre si précieux. C'est tellement triste Seigneur de voir comment il est souvent malmené. Pourtant Seigneur, tu nous y révèles des choses extraordinaires pour nos âmes, pour nos cœurs. Merci. Merci Seigneur pour ton instruction. Merci pour ta vérité. Je te prie que tu bénisses cette Église, Seigneur, puis qu puisse, que tu puisses protéger cette Église. Garde-nous près de ton cœur et près de ta parole. Prenons soin les uns des autres. Supportons nos anciens, Seigneur, et donne la grâce aux anciens de vivre, Seigneur, ce que tu t'attends d'eux, d'avoir les bonnes attitudes, de prendre bien soin du troupeau, Seigneur. Puis, un jour, Seigneur, on va avoir à se présenter devant toi, Seigneur, puis on ne veut pas avoir à rougir. Dans ton nom précieux. Amen.